pour faire un petit point sur le potager donc voilà je voulais vous montrer mes cultures en jardinière donc vous voyez en fait les salades et la bourrache poussent très bien donc ça c'est les salades que j'ai faites moi donc j'en ai remis encore d'autres j'ai comblé les trous dès que j'en avais donc ça pousse quand même pas mal surtout qu'il a plu beaucoup donc la salade aimant beaucoup l'eau elle pousse vraiment très bien donc celle-ci euh, c'est des salades achetées en jardinerie euh, et, et j'ai comblé hein, dès que j'en prends une euh, voilà comme là j'en ai remis deux petites euh, hier donc là ça aurait même tendance à monter hein, donc euh, je reste vigilant euh, sur, sur celle-là Donc euh, ensuite ben, la ciboulette hein, ça pousse super hein, il y a des fleurs partout euh, pareil ici j'en ai remis encore donc là j'ai encore euh, de la consoude, là, mes trois plantes consoude que j'ai réussi à obtenir, il va falloir que je leur trouve un, un coin pour, euh, pour les planter, parce que ça peut devenir envahissant, donc je préfère les mettre dans un endroit euh, vraiment bien défini, euh, où je suis sûr que je pourrais les canaliser. Donc euh, voilà, la Mertensia maritima, là, donc ça pousse euh, super. Voilà, les petites, euh, petites salades aussi que j'ai rajoutées hier, voilà, je, je comble un maximum les trous. Euh, là j'avais fait du persil euh, donc euh, avant l'hiver et après l'hiver donc euh, bon, euh, le, le premier pousse beaucoup mieux donc, là je vais passer par ici donc euh, voilà j'ai mis quelques pieds de bourrache un peu partout euh, donc euh, voilà j'en ai mis là aussi ça ce sont les plants de janvier en fait que j'ai planté peu de temps après les euh, ceux qui étaient en serre qui sont aussi de janvier donc on voit que c'est vraiment les plus beaux, hein. vraiment ils sont pas mal, ils sont pas encore super mais ils sont plutôt bien donc ensuite ici j'ai des haricots euh, nains améthyste donc je m'en suis fait manger une partie par les limaces euh, j'ai fait la chasse régulièrement donc euh, bon j'ai réussi apparemment à m'en débarrasser il en reste toujours mais beaucoup moins qu'avant donc euh, bon je, je les laisse, euh, laisse tranquille maintenant euh, donc ensuite euh, voilà ce qu'on a devant ce sont euh, donc, euh, donc quelques dins bien sûr que j'ai mis aussi euh, donc les, euh, les cacahuètes et les pieds de poivron. J'en ai, ai trois, la face pas des poivrons, c'est les piments. Ah, ici c'est les piments, euh, piments de cayenne, j'en ai deux et piments d'espelette. Et ensuite donc toujours des cacahuètes. Voilà donc euh, le, le pied de kiwi j'ai remis hier soir donc euh, que des salades qui sont vraiment minuscules hein, mais bon je les ai voilà. arrosées on espère que ça va que ça va pousser donc pour combler les trous on va essayer d'optimiser un maximum euh, maximum le la place voilà. donc de ce côté là ben en fait c'est ben je crois que c'est ceux de février euh, les, les tomates de février que, que j'ai mis bon qui sont un peu moins belles euh, voilà elles ont mis un peu de temps à s'implanter certaines n'ont pas résisté et donc euh, ben je les ai remplacées, hein, on va voir hein, ce que ça donne hier j'ai mis de, des orties euh, et j'ai arrosé par dessus pour euh, Essayer de rapporter un petit coup de boost euh, pareil euh, j'ai j'ai aussi mis des, des petites salades là, donc euh, bon, ça devrait se développer hein. en plus euh, il devrait pleuvoir donc euh, c'était le moment jamais j'ai même l'impression que là j'ai une, une, une tomate là euh, spontanée alors peut-être parce que j'avais des, des semis qui n'ont pas fonctionné j'ai dû balancer la, le terreau euh, dans mon carré potager euh, bon elles se sont développées apparemment enfin en tout cas celle-ci là c'est pareil, c'est d'autres donc ici on a d'autres haricots euh, alors c'est des haricots en grains donc euh, la variété voilà Donc, je ne sais pas si on la voit voilà donc haricots en grains et donc euh, j'ai en face ça, les poivrons bon, qu'on met qu aussi un peu de temps à s'implanter vraiment c'était vraiment très très difficile le passage quand je vois ceux de, de Patrick de mon, la chaîne mon bio, mon bio potager bon les miens ils font un peu font un peu mine quoi c'est vraiment euh, ils sont vraiment minuscules mais bon euh, je pense qu'il n'y a pas de souci là euh, vu la couleur des feuilles il euh, n'y a pas de raison ça va se, on voit que les feuilles se développent vraiment bien ah, bon ça va mettre plus de temps c'est tout hein, mais euh, ça va ça va le faire quand même donc euh, voilà j'avais un pied de m'appelle plus des capucines voilà des capucines grimpantes donc euh, bah, ça se développe bien il y a même une fleur ici donc là le un des pieds de vigne donc, qui se développe aussi pas mal le deuxième est ici donc était un petit peu plus en avant que un petit peu plus en avance que les autres mais il, a... il maintient son avance donc pareil, hein, là j'ai remis des salades à côté de la menthe là, euh, mes carottes que j'ai semées euh, quand même très dense pour être sûr d'en avoir, parce que j'ai toujours euh, des problèmes chaque année pour en avoir. Et ben ça a l'air de fonctionner, donc euh, je vais ouais, être obligé de les éclaircir. Mais bon, je préfère les éclaircir que ne pas avoir de carottes. Donc, euh, voilà. Et là des pieds de tomates vraiment qui étaient super mal en point. J'ai l'impression que vraiment après avoir mis euh, des orties là, ils ont l'air de reprendre un peu du poil de la bête. Donc euh, bon, je garde espoir pour cela. Donc pareil, en face j'ai remis des, des petites salades minuscules. Là, et d'autres pieds de tomates. Donc les pieds de tomates c'est pareil, euh, ils ne sont vraiment pas super. À part celui-là. Et mes pieds de concombre, eh ben en fait, euh, voilà, quand on regarde, euh, ils ont l'air d'avoir survécu quand même. Hein. J'ai vraiment eu beaucoup de mal, on voit la, la tête euh, du pied qui est tout sec après. Par contre, à la base, il repart. Donc euh, c'est plutôt bon signe. Donc là, quand on voit la tête de ça, de, de ces pieds de tomate, là, bon, on se dit, euh, croisons les doigts, mais euh, il y a de grandes chances pour que ça reparte quand même, hein, je pense. Hein. Franchement, j'y crois là. C'était les tout derniers pieds de tomates que j'avais, euh, que j'ai gardé en, en sécurité. Euh, comme je ne voulais pas les perdre, ben, j'ai préféré les, les mettre euh, le plus tôt possible, euh, enfin, ce qui était assez tard quand même, c'était euh, il y a une semaine je crois, même pas. Donc ici, euh, alors... ouais, Donc là on a les Fisalis, là, les coquerets du Pérou, donc euh, ils n'ont pas du tout la même tête que celui que j'ai euh, dans mon autre bac, mais bon... Ça pousse quand même, donc euh, je, on va voir la différence euh, qu'on obtient. Là pareil, hein, mon, mon pied de, de concombre, ben, ça pousse. Hein. Celui-ci c'est concombre citron, l'autre euh, je ne sais plus, je vais voir. Mais... Si je retrouve le papier. Ah, il est là. Donc ça c'est du market mort Donc là, on a un nakera. Donc oui, on regarde euh, ici la, la tête euh, du coca et du Pérou, c'est pas du tout euh, la même chose que ce que j'ai là-bas. Donc euh, ça, c'est acheté euh, dans le commerce. Donc euh, on va voir. Bah. Et j'ai encore un concombre, alors celui-ci, encore un concombre citron, donc celui-ci je l'ai bien mis à l'abri, à côté de la bourrache, pour pas que les limaces le mangent, et apparemment, il a, il a été bien protégé en étant là. Donc là, j'ai déplacé un pied de bourrache hier, il a l'air de se redresser un peu qu'il était dans mes jardinières mais il prenait trop de place en fait je, je comme j'en ai jamais fait je voyais pas trop la taille que ça avait enfin bon sur les vidéos je voyais que ça devenait quand même assez grand mais euh, là ça prenait vraiment trop de place donc là j'ai rajouté un pied de melon euh, ben, je savais plus trop où le mettre donc euh, j'avais plus de place dans la serre là j'ai d'autres petits pieds de tomates euh, pareil c'est les, les pieds euh... Qui, sans doute qui étaient dans le bureau, euh, qui ont eu du mal à pousser, mais euh, bon, ils ont l'air de se refaire, les courges aussi, Donc ça c'est un petit peu de, de salade, de semis de salade, que je laisse là, donc, encore des pieds de tomate, vraiment on voit que ceux-là sont minuscules, hein. enfin ils sont pas terribles, hein. mais bon, euh, ça reste vert, donc euh, tant qu'il y a du vert, euh, il y a de l'espoir, voilà des petits marrons, potis marrons donc toujours des semis de salade, Les pieds de tomates, donc quelques œillets d'inde que j'ai disposés dans ceux qui me restaient. Encore des pieds de tomates, donc j'en ai mis tout le long hein, parce que, comme je savais pas où les mettre, donc euh, voilà les courges, les courges spaghetti. encore des pieds de tomates qui sont petits mais qui sont bien verts, hein, donc euh, franchement j'y crois. Hein. Là on voit pareil, un petit peu de mal, mais. Euh, ça reste euh, exploitable celle-ci qui était vraiment qui faisait vraiment la tête, je viens de remarquer qu'il y a d'autres feuilles qui repoussent donc euh, même quand elles sont comme ça moi je pense qu'il y, y a de l'espoir celle-ci qui est au coin, j'espère qu'elle ne va pas me gêner quand je vais passer mais bon <rire> j'avais plus trop de place pour les mettre donc euh, voilà donc là à les tournesols hein, qui combien poussaient. Donc là j'en ai 4 des gros, par contre je commence à avoir des pucerons dessus. Donc soit je vais attendre un petit peu, euh, comme euh, le dit Patrick euh, de la chaîne, euh, euh, je ne me rappelle plus le nom de sa chaîne exact, je ne voudrais pas écorcher le, le nom de la chaîne, je le noterai. Euh, donc il disait qu'il fallait laisser faire la nature, théoriquement les coccinelles devraient arriver. Bon j'en ai vu les coccinelles, je vous les montrerai tout à l'heure. Euh, donc soit euh, j'essaye d'en euh, attraper et de les mettre ici euh, pour euh, leur montrer où se, trouve, euh, où se trouve la bouffe ou alors euh, je vais les traiter euh, au savon noir euh, parce que bon je ne suis pas sûr qu'elles vont venir et comme j'en ai peu, euh, j'en aurais euh, je sais pas, une, une vingtaine ou une trentaine, ça me dérangerait pas mais là, euh, euh, comme j'en ai peu, je voudrais éviter de les perdre. donc euh, voilà Et donc là on a les petits pois grimpants pour la mille pas donc euh, qui pousse, euh, qui pousse bien. D'ailleurs, j'ai même peur qu'il pousse trop vite par rapport à, euh, à celui-ci, par exemple. Voilà, ceux-là sont plus petits, les, les tournesols. Je sais pas quelle taille ils peuvent avoir maximum. Et euh, même le maïs. Euh, voilà, on voit que le, les petits pois euh, sont pratiquement arrivés au sommet de, des maïs. Ils commencent à, à s'accrocher là, à bien s'accrocher, mais... j'ai refait des ici j'ai mis des, des betteraves en fait je l'ai pas noté là d'ailleurs mais j'ai mis des quelques betteraves comme j'en ai j'en ai eu peu j'ai remis des radis parce que je me suis encore fait avoir en fait je vais me trouver en rupture de radis c'est David de la chaîne David et Linda qui m'a rappelé qu'il fallait que j'en resème. il a bien fait puis ensuite j'ai refait de la salade du semis de salade euh, bon ça c'est assez facile euh, à y penser mais bon l'année dernière euh, j'avais été moins assidu aussi et je me suis retombé, je suis tombé plusieurs fois en rupture de salade. Là c'est pareil, j'ai fait des choux, euh, des choux de Bruxelles. Donc euh, bon maintenant je pense qu'on peut faire systématiquement les semis euh, en pleine terre. Hein, et là euh, bah, j'ai encore une petite, euh, un petit espace là derrière les, les petits pois euh, grimpants, donc je pense que je referai autre chose, des semis. Euh, peut encore de betteraves, je, je sais pas trop. Je vais, je vais voir. Et il faudra que je trouve une place pour les mettre. Donc, euh, donc voilà. Puis j'ai toujours les, euh, donc les fèves hein, qui, euh, qui poussent, pas mal. D'ailleurs, vais pas regardé si j'avais des, des, pucerons, mais il y en a peut-être quelques uns là. Mais voilà. Et j'ai les échalotes et euh, les oignons rouges. Euh, C'est les raies de baron, hein. comme ceux que j'ai mis euh, de ce côté-là. Donc, euh, donc, tout ça, ça monte en graines. Bah, C'est parfait. Je vais pouvoir euh, les récolter euh, le moment venu. Voilà. Là, j'ai euh, les framboisiers. Donc, euh, voilà, framboisiers ici. Les autres, je les avais mis de l'autre côté. J'en avais remis un ici. Euh, je sais pas si on le voit là. Voilà, l'autre est là. Il y en a un autre là-bas et le dernier est par ici donc euh, ça pousse donc là on a euh, oignon, euh, ail, échalote donc euh, j'ai des échalotes griselles qui restent le long de la, de la serre donc j'en ai de ce côté là et de l'autre côté aussi là j'ai mis euh, le seul pied d'artichaut que, que j'ai donc encore une fois, il y a des fourmis, donc euh, j'ai encore un pied de melon, que je ne savais pas où mettre, je l'ai mis à l'arrière, mais je pense que je vais le déplacer pour le mettre à l'avant, euh, parce que je préfère qu'il soit en plein soleil, s'il ne se fait pas manger, parce que j'ai vu qu'il avait commencé à être mangé, pourtant j'ai mis, euh, comme euh, le fait Ludo, euh, des, des, des, des plantes, là, des mauvaises herbes, là c'est du charbon que j'ai arraché, pour nourrir les, nos amis les limaces, donc moi, euh, bon, elles ont l'air d'apprécier puisque globalement, je me sais, je me fais plus trop attaquer, là, donc, euh, donc je suis assez content. Alors, un petit clin d'œil à, à loulou, de, du potager de loulou. Donc euh, voilà. Alors, j'ai changé, en fait, chaque pot, ne c'est pas la même chose. J'ai du l'engrais vert euh, mellifère, euh, des coquelicots, des fleurs en mélange. Euh, puis à un moment donné j'ai dû, euh, euh, j ai, j ai dû euh, il doit y avoir un pot qui, qui en double Alors, je ne sais plus exactement ce que j'ai mis mais bon ça, ça pousse pas trop mal par contre euh, au début euh, j'ai mis un, une protection pour euh, une, comment, un voile en fait pour les tomates parce que quand, comme j'ai mis que du terreau avec la pluie en fait ça, ça avait tendance à faire euh, partir le terreau en, en tombant trop fort j'ai mis un voile par dessus pour le protéger euh, le temps que ça pousse et ensuite j'ai commencé par euh, arroser au vaporisateur euh, bon là ça a l'air d'aller mieux donc, maintenant j'y vais à l'arrosoir euh, parce que bon la, la pente fait que c'est pas forcément arrosé comme il le faudrait par la pluie donc je mets un petit coup d'arrosoir de temps en temps bon en bas ça n'a pas l'air de pousser aussi bien je sais pas il y a quelques il euh, y a quand même quelques, petits... quelques petites plantules qui sortent non, je ne sais plus ce que j'ai mis exactement, on va, on va voir quand ça, quand ça va grandir.